Au fil de mes, de mes rencontres, au fil de, de l'approfondissement de mes connaissances, je, je développe une vraie, une vraie colère, en fait, par rapport à ce que les supermarchés pouvaient proposer aux gens comme nourriture, par rapport à ce que les cantines scolaires peuvent proposer aux enfants comme nourriture. Et, et j'ai eu envie de faire quelque chose, voilà, de cette émotion.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 qui, qui n'était pas un état permanent, tu vois, j'étais en dépression au quotidien. Je, je, le boulot de direction de projet immobilier, il est super amusant, hein, d'un point de vue intellectuel, il est, il est super intéressant, je ne m'ennuyais pas du tout. Tu as quand même toujours une petite voix au fond de toi qui te dit « mais qu'est-ce que tu fais ?»« Enfin, Ça a quoi comme sens ce que tu fais »« enfin, Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire pour les 30 ou 40 prochaines années à venir ?» enfin, Ben non. Alors, faut autre chose. C'est-à-dire qu'à mesure qu'on développe sa, voilà, sa, sa connaissance sur ce que nous proposent les industries agroalimentaires, d'un côté, et puis de l'autre, sur la façon dont cette industrie traite euh, les gens euh, qui, qui, qui, qui, qui produisent notre, notre nourriture, il y a un vrai sentiment de... Euh, voilà, d'injustice et, euh, et puis de maltraitance, en fait. Moi, j'appelle ça de la maltraitance, d'aller proposer des plats euh, tout préparés, euh, euh, dont on ne sait pas ce qu'il y a dedans, dont il y a des additifs, euh, dans, dans lesquels il y a des, voilà, des, des additifs qui, qui ont parfois des impacts hyper importants euh, sur le comportement et sur la santé des gens. Cette colère, elle vient de ce, ce, ce constat de maltraitance euh, qu'on fait à l'égard des gens à qui, on, en plus, on fait penser que... Euh, qu'on a rajouté vaguement de la vitamine A et de la vitamine C dans, dans ces plats et que donc c'est bon pour, ce, pour eux. Changer de modèle, changer de référence, c'est pas facile. C'est pas facile à l'échelle de sa consommation quotidienne. On se rend compte qu'on est quand même dans des, dans des schémas qui sont quand même très profondément ancrés. Et c'est compliqué de les remettre en question parce que la société ne, ne nous y aide pas. Et à un niveau plus professionnel, bah, voilà, c'est c'est pas simple. Parce qu'aujourd'hui, euh, ce que je propose pour le moment, je, je n'en vis pas. Euh,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 chose et puis ça m'interroge aussi sur euh, sur ma valeur économique dans le foyer euh, puisque j'ai voilà j'ai un époux qui gagne euh, très correctement sa vie il est assez peu probable que je gagne aussi bien ma vie donc ça veut dire que si je touche je je, si je, si je perçois euh, la moitié le quart euh, moins euh, de, de, de ce que lui perçoit et donc si j'apporte beaucoup moins au fonctionnement du foyer euh, Qu'est-ce que ça veut dire en termes de valeur Je ne je veux pas être, je veux pas être cette, euh, une épouse qui, qui, qui, qui se livre à ses, euh, à ses petites lubies euh, avec ses petits intérêts euh, qui font bien dans les dîners en ville euh, mais qui finalement euh, voilà, amuse tout le monde mais euh, font pas vivre, euh, font pas vivre le, le foyer. Euh, c'est très compliqué pour moi. Je veux pas être associée à ça euh, parce que je considère que c'est... Euh, c'est apporter peu de valeur à ce que je crée au final euh, mais c'est pas si simple parce que j'ai pas été élevée comme ça j'ai été élevée euh, euh, vraiment euh, euh, par une mère euh, qui, qui m'a toujours dit il faut que tu sois libre, il faut que tu sois indépendante il faut que tu gagnes autant que ton mari euh, Voilà, mais c'est pas forcément ça qui va se passer donc... Euh... Il faut que je remette en question ces modèles-là et, et, et ma position vis-à-vis -vis de tout ça et que je finisse par être à l'aise avec ça. Si à terme, bah effectivement, euh, je devais apporter moins financièrement à mon foyer, euh, mais apporter autre chose euh, bah à ma famille et puis, euh, et puis euh, au reste de, voilà, de la population. Mon parcours est assez classique, hein, euh, ambiance euh, école de commerce euh, et puis euh, un DESS d'urbanisme. Et ensuite je suis rentrée chez, euh, chez Bouygues, donc vraiment la boîte du CAC 40 classique. Je me suis orientée sur la direction de projets euh, immobiliers, donc euh, assez classiquement au début de la promotion immobilière. Et puis ensuite j'ai évolué vers de l'assistance à maîtrise d'ouvrage euh, auprès d'investisseurs privés euh, pour piloter pour leur compte en fait euh, des projets euh, immobiliers. Soit de bureau assez classiquement, soit des projets un peu plus atypiques, euh, comme un institut des maladies rares à Marseille, euh, comme un, un campus dédié à l'incubation de start-up autour de, le, de la smart city. Le conseil, en fait, j'ai envie de dire que c'est, il est bateau, mais est, il faut s'écouter, il faut s'écouter, il faut se faire confiance.